Coucou Aujourd'hui est un nouveau jour qui arrive tout ensoleillé sur Bordeaux. Regarde-moi comme ça, trop beau Ça fait du bien d'avoir du soleil. Je pars en voyage et je voudrais euh, te partager du coup une lecture que j'ai faite sur mon Kindle, qui est une lecture du livre qui est connu, reconnu internationalement, le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations. Et euh, dans son introduction, il y a un passage que j'adore et qui parle des couleurs d'organisation. Alors, ce n'est pas lui qui a inventé ça. Il nous permet simplement d'avoir accès à une connaissance qui jusque-là était plutôt euh, accessible aux anglophones. Et en fait, ça va nous parler des euh, différents types d'organisations, différents types de sociétés qui sont nés avec l'évolution en fait de l'espèce humaine et euh, je vais t'expliquer ça tout de suite parce que c'est vraiment passionnant et, et je trouve euh, qu'en cette période post-électorale euh, ça nous permet de comprendre pas mal de choses je te retrouve tout de suite et je vais te raconter tout ça donc Le premier stade en fait, euh, d'évolution des organisations, ça va être le stade réactif. C'est ce qu'ils vont appeler ici le paradigme infrarouge. Ça se passe à peu près il y a 100 000 ans. Est... Comment est-ce qu'on est organisé en tant qu'être humain sur la planète On est organisé en tant que petits groupes familiaux, des petits groupes d'une douzaine de personnes à peu près. Il n'y a pas de hiérarchie, mais euh, on est... Euh... On n'arrive pas encore à s'identifier en tant qu'individu, c'est-à-dire qu'on fait les choses vraiment juste pour le collectif. Donc on a beau imaginer que c'était euh, tout rose, tout gentil, euh, la cueillette, etc. Bon, il y avait quand même un certain nombre de violences dans ce genre d'organisation et on n'a quand même pas trop de détails sur euh, sur ces organisations-là, ça reste euh, des organisations euh, voilà, très primitives. Ensuite, on va avoir le deuxième stade, qui est le stade magique, qui là est plutôt euh, représenté sous la couleur du paradigme magenta. Donc là, on a des tribus d'une centaine de personnes qui euh, vont commencer à se poser des questions sur les choses qui leur arrivent autour d'eux. Et ils vont expliquer tout ce qu'il y a autour d'eux, tout ce qui est inexplicable, par de la magie, en fait. Euh, il pleut, bah, c'est magique. Euh, le jour, la nuit, c'est magique. Et donc, c'est là qu'on va voir la naissance des rituels chamanes et la naissance de, de ce concept d'obéissance à l'ancien, obéissance chaman, <rire> obéissance au grand sage de la tribu qui en sait plus que nous, qui est capable de parler avec les mondes invisibles et donc euh, qui, voilà, qui mérite notre respect. Par contre à ce stade là on n'a pas encore peur de la mort. <rire> Ensuite on a le stade impulsif, le stade rouge où là on va avoir euh, une notion qui est forte, c'est l'égocentrisme. Yeah. Donc là ça commence à naître dans les dix mille ans avant Jésus-Christ et c'est des... une organisation qui va beaucoup ressembler à ce qu'aujourd'hui on connaît comme les mafias ou tout ce qui va être organisation souterraine et clandestine. On va avoir en fait un ego qui est assez développé, c'est des organisations qui sont basées sur la puissance, la récompense, la punition. Euh, on va avoir de la stratégie de la manipulation et c'est des organisations qui sont extrêmement pyramidales, très très très, très pyramidales. Euh, il est très difficile d'arriver tout en haut, donc c'est le patriarche le parrain qui est tout en haut de la pyramide et euh, pour arriver là-haut il a dû tuer à peu près tous ses opposants. Et il doit constamment en fait tuer pour prouver que c'est lui le plus fort, pour prouver qu'il a autorité euh, sur les autres et qu'il mérite d'être le chef. Donc c'est une situation, euh, ce poste de chef dans ces organisations rouges, ce n'est pas du tout stable, euh, et c'est constamment remis en question. Donc cette organisation rouge elle va être basée sur l'opportunisme, c'est-à-dire que dès que je vais en avoir l'occasion, je vais essayer de tuer le chef pour pouvoir prendre la place du chef, donc être calife à la place du calife. Euh, on est dans une vision très bipolaire, hein. c'est bien, c'est mal, donc euh, les gens, où ils, veulent, ils me veulent du bien ou ils me veulent du mal. Il euh, y a un chef, c'est euh, un milieu de l'esclavage. Euh, là, on est dans des organisations qui atteignent une taille de quelques milliers de personnes. Mais on ne peut pas dépasser le millier de personnes parce que c'est quand même une organisation assez instable sur du long terme. Il euh, y a une organisation qui est du style armée, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a des armes, il y a du pouvoir, il y a de la guerre, il y a du sang. Non, donc ça c'est une organisation qui est très adaptée pour un environnement hostile. Quand l'environnement est très hostile, voilà, il faut qu'il euh, qu y ait un petit peu un dictateur qui vienne prendre les rênes du pouvoir pour pouvoir guider les gens assez facilement. Euh, donc typiquement c'est le mâle alpha hein, voilà, qui va diriger euh, ces gangs-là. Vers 4000 avant Jésus-Christ, on a euh, le paradigme de la couleur ambre qui apparaît. C'est le stade du conformisme. Et donc là, ça va être des organisations qui vont être très intéressantes parce qu'elles vont commencer à prendre une taille qui est plus importante. Donc là, on va arriver sur une taille euh, de quelques millions de personnes. Un exemple d'organisation à ce stade-là c'est euh, les grandes religions, euh, ça va être les grandes administrations, les grandes institutions. Donc là, d'où ça vient en fait Ça vient du fait euh, de l'agriculture. On va commencer donc à euh, utiliser l'agriculture et donc maîtriser les graines. Et donc pour maîtriser les graines, on va avoir besoin euh, de garder chaque année une partie des graines pour pouvoir les replanter l'année prochaine pour euh, la prochaine semence. Et donc ça, euh, ça va faire naître en fait le concept de sacrifier un petit peu cette année pour avoir des meilleurs résultats l'année prochaine. Et euh, chaque année, on va mettre en place le même processus qu'on a fait l'année dernière pour pouvoir avoir le même résultat, les mêmes récoltes que euh, cette année. Donc on va com comme ça commencer à avoir euh, le sens de l'effort et de la récompense par l'effort et non plus la récompense par la hiérarchie. Euh, et donc c'est ça qui va faire naître en fait des grandes civilisations euh, et qui va nous permettre de construire des choses qui mettent très très longtemps à construire comme par exemple construire des cathédrales, construire des systèmes d'irrigation, construire euh, des routes. Voilà, c'est je fais un effort aujourd'hui ou je paye un impôt pour avoir un bénéfice plus tard. Donc on est capable comme ça d'agréger euh, des millions de personnes autour d'une organisation, d'un système de rémunération partagée. Euh, on va avoir donc typiquement les paysans qui vont prendre une partie de la récolte pour la donner euh, à leurs dirigeants sociétal euh, donc par exemple la donner euh, au pape la donner au roi la donner etc euh, et c'est ça qui va permettre de créer voilà des grandes choses comme bah, les pyramides la grande muraille de chine euh, voilà, ça, ça a construit comme ça des grandes infrastructures donc ça c'est une euh, c'est une organisation qui est adaptée à un environnement stable. Euh, on va reproduire dans le futur ce qu'on a fait dans le passé, ce qui a fonctionné dans le passé. La hiérarchie est stable, rigide. Donc là, on a euh, dans, dans la figure du dirigeant, on a la figure paternaliste, typiquement le pape. Donc c'est quelqu'un, même s'il est vieux, s'il est malade et s'il n'est plus capable de faire des choix, ou un roi, hein. Euh, on le garde par respect et, euh, et cette situation est, est là. Et ensuite, euh, une fois qu'il sera parti, on va choisir un nouveau chef. Il ne va pas s'imposer par la force, le nouveau chef. Euh, voilà, donc là on est dans une organisation qui est basée sur les règles, sur l'importance de la main d'œuvre et non pas du cerveau. C'est-à-dire qu'on va acquérir des salariés, des ouvriers pour leur main d'œuvre, mais leur, leur cerveau on s'en fiche un petit peu. Donc là, on retrouve aussi l'organisation du Fordisme. Euh, on est capable de se projeter dans l'avenir, d'avoir une autodiscipline. Euh, on voit le temps de façon linéaire. Donc il y a le passé, il y a le présent et puis il y a le futur. Donc ça, c'est nouveau. Euh, grâce au stade juste avant, on est capable d'avoir... Euh, l'ego en fait qui a commencé à grandir, donc euh, une notion d'individu petit à petit qui commence à germer mais qui n'est pas encore complètement là. Euh, ici on va être sur une notion d'ethnocentrisme, c'est-à-dire qu'on va opposer le nous à eux. D'accord Donc il y a eux et il y a nous. Alors qu'avant on était dans le il y a moi et il y a... Euh, donc ici on va voir cet esprit de groupe qui commence à naître. Les premières notions de euh, morale simple comme euh, la justice, euh, la culpabilité, la honte qui vont commencer à, à naître et à régir les individus pour l'ordre public. On va voir par contre les changements comme une menace parce que tout changement va menacer l'équilibre en fait de la société qui est grande, qui est lourde, euh, qui a des règles qui sont stables le, le changement est une menace, on, on a une grande méfiance envers la concurrence. Euh, on est motivé par les coups de bâton que va nous donner euh, notre manager. Et à ce stade-là, on a typiquement les ouvriers qui vont s'identifier, ou les travailleurs qui vont s'identifier à leur carrière professionnelle. Moi, je suis un ouvrier euh, de chez Renault et, euh, voilà. et donc du coup, licenciement, ça va être une perte d'identité. Même le départ à la retraite, ça va être une perte d'identité. C'est-à-dire que je ne suis plus un ouvrier euh, de cette société dans laquelle j'ai travaillé toute ma vie. Et donc, du coup, je perds un peu une partie de mon identité. Je, je ne sais plus qui je suis. Quoi. Donc, on a ce masque social euh, qui va faire que on s'identifie à notre poste de travail. Finalement, arrive avec le capitalisme, sûrement, le stade orange. Donc là, ça arrive vers 1800. Euh, et donc là, on va être dans euh, le stade de la réussite. Donc ici, on, on va voir l'univers comme un mécanisme. On va voir l'univers comme un mécanisme complexe dans lequel il n'y a pas une seule règle et euh, il y a plusieurs rouages. Donc il y a beaucoup le champ lexical de, de la mécanique dans ces choses là. Ici, on va chercher absolument à être efficace. L'efficacité remplace la morale. C'est-à-dire que si un salarié a une bonne idée, une idée innovante qui est plus efficace que celle du concurrent et qui va nous permettre de produire moins cher que le concurrent, alors ça mérite d'éliminer toutes les anciennes règles et toutes les anciennes façons de faire parce que cette façon-là est plus efficace. D'accord Donc on a une vision qui est comme ça basée sur l'élite, euh, sur les hommes d'affaires, les hommes politiques. On va développer la recherche, l'innovation, la RD. L'entrepreneuriat est quelque chose qui est très bien vu, la concurrence est bien vue également, euh, mais l'inconvénient, on va dire, de, de cette politique-là, et bon, l'inconvénient du capitalisme, tu le sais déjà, c'est euh, cette politique de court terme, en fait. On va être dans de la surconsommation, de la surexploitation de nos richesses, de nos territoires, de notre planète, et tu connais toutes les conséquences. Euh, ah, les compétences sur l'environnement, sur le social, etc. Donc ici, on est dans la loi du plus doué, alors qu'avant, on était dans la loi du plus fort, dans la loi du plus réglementé. Je donne un ordre et je vérifie que le salarié a bien réalisé euh, ses objectifs. Donc il y a tous les tableaux de bord avec les objectifs hebdomadaires euh, et les reportings, euh, les budgets prévisionnels, les vérifications des budgets, euh, donc le management par objectif. Euh, et puis là, on va être plutôt dans une motivation par la carotte. C'est-à-dire que je vais te donner une prime si tu arrives à faire des bonnes ventes, quoi, typiquement. Alors qu'avant, on était dans la motivation par le bâton ou dans la société rouge, encore pire, par le pistolet. <rire> C'est un environnement euh, qui va être favorable à la créativité et la mise en place des talents personnels. Chaque personne est capable de euh, mettre à profit ses propres talents pour la, la société. Donc, on est sur la méritocratie. Euh, ce qui est important, c'est la carrière de chacun. Et là, chacun va être maître de sa propre carrière. C'est-à-dire qu'on n'attend plus de l'entreprise de gérer notre propre carrière, mais on va attendre euh, de chaque individu, de chaque salarié, de gérer sa propre carrière et de sauter euh, d'une entreprise à une autre, de changer de poste régulièrement pour pouvoir augmenter euh, ses compétences, augmenter son salaire, etc. Euh, donc là aussi, on est assez opportuniste sur... Euh, les opportunités de carrière pour pouvoir évoluer rapidement. On s'identifie beaucoup moins à un poste de travail, on s'identifie plus à des compétences. D'accord Donc, je ne suis pas euh, salariée dans, euh, je suis pas ouvrier spécialisé euh, dans une chaîne de production euh, chez Ford, par exemple. Euh, je me sens à la compétence de euh, technico-commercial, typiquement. Qu'on est dans, le, dans la rationalité. On va porter le masque du professionnel, c'est-à-dire que euh, on va être euh, professionnel partout dans notre vie. On va pas s'arrêter euh, à sortir de l'usine pour euh, et, et puis quand je sors l'usine, je suis plus euh, l'ouvrier. Là, euh, dans n'importe quel repas entre amis, en fait, on a possible, on a éventuellement en face de nous, en fait, un futur recruteur ou un futur collègue d'un futur job, parce qu'on on, on a en tête qu'on va changer régulièrement de boulot comme ça. Donc, on porte en permanence ce masque euh, du professionnel. Euh, on parle d'avoir la tête de l'emploi. On a par contre une méfiance envers les émotions. Les émotions ne sont pas bienvenues puisqu'on est dans le monde de la rationalité. Et puis, bon, tu connais les travers euh, bien sûr de ce stade capitaliste qui est, enfin, que j'identifie moi comme capitaliste, hein, ici qui est simplement décrit comme orange. C'est qu'on va avoir la, la croissance à outrance, euh, et puis euh, on va avoir la crise de la quarantaine avec cette éventuelle vide existentielle. Il n'y a pas de sens dans ma vie, euh, il y a trop de matériel, j'étais trop matérialiste, euh, mais euh, il y a des grandes inégalités euh, dans la société dans laquelle je vis. Donc ici, euh, trois entreprises qui, euh, qui représentent ces valeurs-là. On a Coca, Nike, McDo et j'en passe. Finalement, euh, le dernier euh, paradigme, ça va être le paradigme vert, le paradigme du pluraliste. Euh, pour moi, c'est un paradigme qui existe aujourd'hui, mais euh, qui est pas encore complètement, enfin euh, qui, qui est en pleine expansion. Ou en tout cas, les personnes que j'accompagne sont en train de basculer du paradigme orange vers le paradigme vert. Euh, sachant que dans notre société on a de tout, on a du rouge, du ambre, du orange, du vert euh, Et typiquement en fait si on prend les partis politiques qui sont présentés euh, voilà, on, on voit très bien les, des candidats qui vont représenter la classe ouvrière euh, Qui sont dans un paradigme ambre On voit très bien des candidats qui vont représenter une élite euh, politique et une élite d'affaires qui vont représenter euh, la couleur orange. Et puis, euh, de temps en temps, il y a quelques, ils sont assez rares, hein, mais euh, de temps en temps, il y a quelques candidats qui vont se présenter pour représenter euh, le paradigme vert qui est donc basé plus sur les ONG, les associations, le militantisme, l'environnement, les écolos, etc. Donc là, ici, on va être sur euh, le, la fondation, ça va être la sensibilité aux gens, c'est-à-dire que là, les émotions, c'est le cœur de l'organisation. Si on est là pour euh, faire régner la justice, l'égalité, l'harmonie, pour éliminer les castes, pour éliminer les rôles sociaux, pour éliminer euh, les religions. Euh, on va essayer d'incarner l'universalité. Donc... Ça, ça a été initié par une petite élite à la fin du XVIIIe siècle. Ça a été modélisé par la pensée occidentale, le siècle des Lumières. Dans cette organisation-là, on va avoir un chef qui est plutôt empathique, qui est au service des travailleurs. Il y a un chef qui se considère plutôt comme un jardinier qui doit donner les bons outils, notamment la formation à ses travailleurs pour qu'ils puissent effectuer du bon travail. Euh, on va faire du recrutement qui sera plutôt basé sur le comportement. Est-ce que euh, ta personnalité euh, est compatible avec la personnalité de tes futurs collègues et finalement euh, les compétences, euh, on, pourra, on pourra te les donner par de la formation au fur et à mesure euh, de ton arrivée dans l'organisation. Donc des organisations de ce style, on a Starbucks, on a Ben Jerry on a euh, Southwest Airlines, une compagnie aérienne et euh, ce qui est important dans ces organisations là ça va être d'avoir une vision commune donc il y a plein de démarches aujourd'hui de vision partagée qui sont réalisées dans euh, des entreprises qui sont en cours de libération par exemple euh, parce que aujourd'hui les dirigeants comprennent qu'il est important euh, que la vision soit partagée à partir du moment où le salarié comprend la vision de l'entreprise et adhère à cette vision de l'entreprise on lui donne les outils euh, et la liberté, l'autonomie de pouvoir travailler, prendre les bonnes décisions pour la société parce qu'il partage lui-même la vision et a envie d'amener le bateau au même endroit. Donc on n'a plus besoin de le contrôler, on n'a plus besoin de lui donner des règles et de lui expliquer des process, parce qu'on est dans un environnement qui est plus changeant, chose qui n'était pas du tout possible dans l'organisation AMBRE. Et donc, Du coup on va être capable en fait, d'associer euh, les bons côtés euh, de l'organisation de Ambre qui va être euh, stable et, et dans la sécurité, les bons côtés de l'organisation Orange qui va être dans l'innovation et euh, les bons côtés de l'organisation Verte qui va être dans la responsabilité individuelle et euh, le partage d'une vision commune avec des valeurs fortes qui vont être plutôt basées au niveau du cœur, euh, au niveau de l'empathie, au niveau de la bienveillance envers les clients, envers les collègues, envers les salariés. Donc dans cette organisation-là, euh, la responsabilité sociale des entreprises, typiquement la RSE, euh, ça va être quelque chose de très important. Euh, et puis on va prendre en considération euh, l'opinion de chaque individu qui va faire euh, partie de l'organisation, donc ça c'est important. Voilà, donc j'espère que euh, tout ce contenu t'aide à y voir un petit peu plus clair. Moi je trouve que c'est très clair, ça nous montre vraiment très bien euh, comment est divisée notre société. Et en fait, quand on a l'impression de faire partie d'un groupe politique ou d'un autre, c'est plutôt euh, qu'on se sent attaché, on se sent plus proche d'un groupe d'organisation que d'un autre. Bien que dans une même carrière on puisse passer euh, de, dans plusieurs stades d'organisation, et qu'une même organisation, euh, typiquement une start-up qui se crée, bah, elle va d'abord être dans, dans un mode et puis elle va pouvoir évoluer euh, jusqu'à euh, d'autres modes. Donc ça, ça va évoluer et ça changeant, voilà. Ça, ça permet un peu de caricature en fait euh, ces, ces organisations mais euh, il y a plein de choses à, à voir. Donc euh, bah, écoute, euh, toi dans quelle organisation est-ce que tu te vois euh, et, euh, et vers quelle organisation est-ce que tu as envie d'aller Voilà, c'est ça la question que j'ai envie de te poser. La question que je me pose moi, c'est quel est le stade qu'il y aura après le vert Mais bon, si on est déjà tous passés euh, à 50% de vert, on va dire, euh, ça sera déjà chouette. Euh, il y aura déjà un grand changement qui sera euh, réalisé. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Euh, et tu peux également aller faire un petit tour sur le blog Économie Intuitive pour en savoir plus. Je parle pas mal de l'économie de la cinquième dimension, de l'économie collaborative, de l'économie intuitive. Euh, voilà, à bientôt, ciao ciao Bams keri bums keri bams keri bams keri bums keri bams keri bums bams bams bams